En Wallonie, je vois trois grands avantages du FEM pour l'accompagnement des restructurations et des fermetures d'entreprises. Le FEM nous permet de réagir très rapidement et efficacement face à des licenciements de grande ampleur lorsqu'il y a 2000 personnes ou 1500 personnes qui sont licenciées en une fois. Et là, le FEM est très précieux car ça nous permet de très vite avoir les moyens pour pouvoir justement constituer ces équipes, trouver des lieux adéquats pour accueillir les personnes et de pouvoir organiser leur accompagnement et le retour vers l'emploi dans les meilleures conditions. Une autre, un autre grand avantage, c'est que ça nous permet d'étendre la période d'accompagnement des travailleurs. Donc De manière générale, en, en Wallonie, on accompagne les travailleurs dans le cadre de licenciement collectif sur une période d'un an. Dans le cadre des projets euh, supportés par le FEM, c'est systématiquement étendu à deux ans. Et enfin, troisième, et pour moi je pense le plus important euh, avantage du FEM, c'est que ça nous permet vraiment de créer de nouvelles actions, d'innover euh, dans les mesures que nous mettons en place, des modules de Renforcement de la confiance en soi pour les travailleurs qui avaient le plus de difficultés sur le marché du travail et qui se sont avérés très efficaces. Je m'appelle Caroline Brie, je travaille au Forum pour le projet Coup de Boost. Alors, ce projet est un partenariat entre le Forum et les organisations syndicales, la CSC et la FGTB. Donc, la particularité du projet, c'est qu'il s'adresse à des jeunes qui sont éloignés de l'emploi. Alors, à travers les activités de groupe, ils peuvent, euh, enfin, on aborde tout un tas de, de thématiques qui euh, s'orientent euh, autour notamment de la communication, la connaissance de soi, la découverte du marché euh, de, de l'emploi, mais également à travers vers le projet, nous leur proposons un suivi individuel qui nous permet finalement d'affiner euh, leur projet. Ce que je voudrais quand même rajouter, c'est que euh, ce projet, oui, c'est vraiment pour les orienter au niveau professionnel et leur donner un maximum d'outils à la recherche d'emploi. Moi, c'est Amine, j'ai 20 ans. Euh, j'ai décidé d'abord de, de faire cette formation parce que pour me réinsérer dans le monde du travail, voilà, j'ai trouvé le concept et les, les activités qui étaient proposées très intéressantes. Euh, ça fait cinq mois que, que j'ai débuté cette formation et franchement, je ne regrette pas parce que j'ai appris beaucoup de choses telles que comment passer un très bon entretien, euh, j'ai appris la théorie et la pratique et on m'a aidé aussi à réaliser un très bon CV et une bonne lettre de motivation. Ah, je eu mon de faire cette formation, c'est une formation qui, qui oriente vers le domaine qui, qui lui convient.